Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous rappeler mes 5 indicateurs préférés, mes 5 indicateurs préférés donc pour faire du scalping. Il y a d'abord le stochastique, Le stochastique qui est un, un indicateur extraordinaire pour trouver le moment idéal pour rentrer en position. Lorsque je trade donc sur Prorealtime en 50 et 100 ticks je peux vous assurer que ça vous donne à la seconde près le moment idéal pour rentrer dans un trade. Ensuite il y a le RSI. Le RSI qui est un indicateur très connu utilisé par un grand nombre de traders. Donc c'est un indicateur autoréalisateur comme on dit. Pourquoi Parce que la plupart des traders l'utilisent. Donc euh, la plupart rentrent au bon moment et ça fait bouger bien sûr euh, les marchés au, au, au moment où il y a un grand nombre de traders qui rentrent en position. Donc ça ce sont les deux premiers indicateurs que je recommande. Ensuite vous avez les bougies Ekenashi, bougies Ekenashi que je trouve vraiment hyper intéressantes, beaucoup plus intéressantes que les bougies classiques euh, que vous trouvez donc, euh, sur les plateformes de trading. Car euh, ce sont des bougies qui ont la particularité d'être beaucoup plus claires sur vos graphiques et qui ont aussi le gros avantage que vous avez donc une probabilité de 75% que la bougie suivante soit de la même couleur que la précédente. Donc vous imaginez quand même l'avantage que ça vous donne. Donc ça c'est le troisième indicateur que je vous conseille d'utiliser. Et euh, enfin le quatrième indicateur, euh, c'est bien sûr l'indicateur Ishimoku qui est un indicateur fantastique donc euh, qui vous donne euh, avec euh, les différentes parties de cet indicateur vraiment une confirmation euh, du sens dans lequel vous devez trader, puis vous avez les nuages qui vous donnent des, des supports et des résistances, vraiment c'est un indicateur euh, fantastique et euh, donc euh, je vous conseille vraiment de l'utiliser aussi. Et enfin le cinquième, je ne m'en souviens plus, ah oui les points pivots bien sûr, points pivots que je n'utilise pas depuis euh, très longtemps mais euh, lorsque j'ai commencé à les utiliser j'ai vu tout l'intérêt qu'on a à utiliser euh, cet indicateur, ça vous donne des, des points, donc des niveaux sur lesquels euh, le marché est attiré ou rebondi et euh, bien sûr, c'est extrêmement important parce que quand vous voyez le marché qui part vers un support, euh, un point pivot, donc euh, vous avez une probabilité quasiment de, de 90% qui va aller jusqu'à jusque ce point pivot, même le dépasser. Et Puis à ce moment-là, vous pouvez euh, trader la réaction, donc c'est hyper intéressant. Donc tous ces indicateurs que j'utilise, je vous les détaille dans ma formation scalping plus ishimoku, puisque c'est la, la configuration euh, dans mes formations qui me semble la plus intéressante. Donc euh, je vous conseille vraiment, si vous cherchez une méthode efficace euh, pour, euh, pour avoir de très bons résultats et apprendre une méthode de trading très rapide, je vous conseille donc cette formation. Sous la vidéo ici, vous avez euh, des liens pour accéder à cette, à cette formation et euh, vous avez également euh, les avis de mes étudiants ici en dessous de la vidéo et vous verrez euh, donc euh, vous avez un grand nombre de mes étudiants qui sont très satisfaits et qui arrivent très rapidement à avoir de très bons résultats avec ces indicateurs et avec toutes les explications bien sûr que, que je donne. Vous me verrez également euh, trader en live euh, dans la partie 3 de ma formation Scalping sur Ishi plus Ishimoku et vous verrez comment en scalping on peut arriver à avoir de très bons résultats de l'ordre de 95% de trades gagnants en moyenne et même euh, certains jours vous ferez 100% sans problème. Donc c'est bien sûr le, le but d'arriver à avoir un maximum de trades gagnants et de pouvoir avoir une méthode aussi qui n'est pas stressante et qui ne vous oblige pas non plus à rester des heures devant vos écrans pour arriver à faire de bons résultats. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé, likez-la si c'est le cas, partagez-la et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous voulez vous inscrire à ma chaîne YouTube vous pouvez ici en dessous cliquer sur le lien pour vous abonner, et je vous donnerai ainsi les meilleurs conseils que je peux vous donner dans mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.